Bonjour à, à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis la directrice de l'Ensib, Nathalie marthour ramel euh, Il me revient euh, depuis l'école où je me trouve ce matin d'ouvrir euh, ces rencontres nationales du livre numérique accessible. J'aurais évidemment euh, préféré vous accueillir à l'Ensib comme euh, nous le faisons maintenant depuis 2017, mais euh, la pandémie de Covid qui... Euh, bouleverse nos vies et nos activités depuis maintenant près d'un an. Ça ne nous permet pas d'organiser l'événement dans l'établissement, ce que je regrette. Mais l'un des rares avantages de cette situation inédite, c'est de vous compter plus nombreux et nombreux en ligne, puisque vous êtes plus de 270 inscrits, je crois, que vous ne l'auriez été en présentiel. Donc, bienvenue à tous dans ces journées. Votre présence nous réconforte, réconforte les partenaires de cet événement et leur donne raison de l'avoir maintenu et de l'avoir organisé en ligne, s'adapter aux conditions sanitaires du moment. Euh, ses partenaires, outre l'ENSIB, ce sont euh, l'agence Ronalp Livre et Lecture et Brainet. Je salue amicalement Laurent Bonzon, qui est directeur d'ARAL, et euh, Bruno Marmol, président de Brainet, qui vont prendre la parole d'ici quelques instants pour euh, vous souhaiter également la bienvenue. Et je leur confirme bien sûr l'intérêt que porte l'ENSIB, à cette manifestation et à ce partenariat. D'ailleurs, une enseignante de l'ENSIB, une maîtresse de conférence, Valérie Laroche, je sais qu'elle est en ligne parce que j'ai vu arriver dans, le, dans, les, dans les messages, a rejoint cette année le comité de programmation de l'événement. Donc on lui accorde vraiment tout notre, tout notre soutien. L'idée de départ consistait à faire de ces rencontres le rendez-vous national sur cette question de l'accessibilité numérique et à l'ouvrir à tous les professionnels et futurs professionnels du livre et de la lecture. Futurs professionnels, puisque certains étudiants, en tout cas de notre Master sciences de l'information et des bibliothèques, parcours publication numérique, sont en ligne aujourd'hui. Mais il y a peut-être des étudiants d'autres formations qui sont là, et ça me paraît très important qu'ils soient présents à ces journées. Euh, vos inscriptions nombreuses montrent que le pari est en passe d'être gagné. Si l'événement a été réduit à une demi-journée, euh, ce qui nous prive notamment d'ateliers, les grands objectifs restent les mêmes euh, que les années précédentes, hein, à savoir permettre euh, aux collègues et futurs professionnels de se tenir informés des évolutions euh, stratégiques, industrielles, des entreprises ou du secteur public dans le domaine de, de l'accessibilité afin d'étendre cette accessibilité du livre numérique et puis se familiariser avec l'accessibilité numérique ou bien perfectionner ses connaissances dans ce domaine. Alors j'espère que le programme chargé mais très complet qui vous est proposé ce matin remplira ses objectifs et vous permettra de suivre cette actualité du livre numérique accessible. Euh, je remercie bien sûr toutes les intervenantes et les intervenants de leur contribution à ce programme. Euh, J'adresse un salut tout particulier à, à Olivier Caudron, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, qui interviendra en fin de matinée. Je que la, la présence de l'inspection à ces manifestations est extrêmement importante. Et je remercie également l'équipe de Brainet, son président, Bruno Marmol, Cathy Durand, qui est une des chevilles ouvrières de, de l'organisation de cette manifestation, et Alex Bernier, directeur de Brainet, et puis l'équipe d'Aral, Priscille gros vous avez déjà entendu, et Laurent Bonzon, directeur. Et je remercie aussi en interne à l'ENSI ma collègue Julia morino Bolly. Qui s'implique fortement dans l'organisation de cette manifestation euh, du point de vue de l'école et plus généralement dans la programmation événementielle de l'AMCIB. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin matinée, en ligne, et je passe tout de suite la parole à Laurent Bonzon. Oui, merci Nathalie. Euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Bonzon, la, le directeur de l'agence Auvergne-Ronald Livre et Lecture. Donc ça fait effectivement, comme le disait Nathalie, depuis 2017, depuis 4 ans, que l'agence aussi est engagée aux côtés de l'NCB et de BrainNet pour cet événement qui, pour nous aussi, marque un peu bizarrement cette année, mais marque aussi le début de notre programme annuel d'événements interprofessionnels. Donc euh, bah évidemment, le programme est chamboulé euh, par la crise actuelle euh, et les équipes de BrainNet, de, de, de l'NCB et de l'agence ont essayé d'adapter au mieux euh, s'adapter au mieux aux différentes contraintes euh, que nous vivons, comme, comme, comme vivent en ce moment évidemment euh, l'ensemble de, de la population et aussi plus particulièrement proche de nous, les professionnels du livre. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux, malgré tout, et on verrait contre tout, de vous accueillir, hein, si je puis dire, cette année euh, ici en visio euh, avec euh, nos, nos partenaires de l'ENSI, et aussi heureux de vous savoir, euh, aussi nombreux au rendez-vous, c'est aussi euh, effectivement... Euh, le charme de ces événements à distance de voir l'ensemble des, des de, vos, de, vos, de vos lieux de, de, de résidence et de travail et qu'effectivement on est beaucoup plus nombreux qu'une année dernière où on était une centaine de personnes je crois à l'ENSIB pour ces rencontres. Donc c'est un réel plaisir de, de vous savoir ici. Les chargés de mission numérique et bibliothèque, donc euh, Priscille Legros et les ébus de notre agence, euh, ont d'ailleurs été formés euh, par Brainet, que je remercie en passant pour ce, ce partenariat précieux. Elles mènent un travail en, en commun pour l'accompagnement des professionnels du livre de Verne-Rhône-Alpes sur cette question de l'accessibilité numérique. Euh, cette année, on va d'ailleurs mettre en place pour plusieurs bibliothèques départementales des, des ateliers euh, pour poursuivre ce travail de, de conseil et d'accompagnement. Je vous rappelle juste en passant que l'année dernière, à la même époque, on vous a présenté une ressource, une publication réalisée par, par Priscille et Alizée, s'appelle l'accessibilité numérique par étapes et qu'elle est destinée à l'ensemble des professionnels du livre. C'est une ressource pratique et qu'elle reste bien sûr à votre disposition sur le site en version numérique pour tous ceux qui le souhaiteraient. Elle n'a pas vieilli depuis l'année dernière, donc ça vaut la peine d'y jeter un oeil. Voilà, la période incertaine que nous traversons évidemment conduit euh, pas mal de professionnels, y compris dans le livre, à, à innover, à se réinventer, notamment à travers les outils numériques. Euh, mais pour autant, la, notre problématique, l'accès équitable au contenu pour tous, euh, ne doit pas être euh, oublié dans cette urgence numérique. Et euh, aussi, et parce que nous sommes avant tout un lieu de l'interprofession du livre, euh, je veux. Profiter de cette ouverture pour signaler quelques projets, quelques, quelques pas intéressants menés par des professionnels de la région, notamment autour des rentrées littéraires accessibles euh, euh, organisées par le SNE, le syndicat national de l'édition, où nous, plusieurs éditeurs de la région, l'édition Jeunesse, Amatera, les éditions du Mont-Blanc, les éditions Terre Vivante, qui font un travail sur euh, l'écologie et les pratiques écologiques, ont été euh, partie prenante de ces dispositifs pour rendre leurs titres accessibles. Et euh, voilà, ce sont des petits, euh, des petits progrès qu'on observe et, euh, et on en est euh, très heureux, de même que la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, que je salue, elle est peut-être présente, en tout cas à travers son directeur Christophe Thorezon, ils ont été de leur côté lauréats du dispositif Desi et Compagnie 2020, porté par l'association Valentin Huy. Euh, voilà, et de même que la médiathèque euh, Savoie Biblio, médiathèque bidépartementale, mène un projet très important depuis 2019 en faveur de l'accessibilité des livres et de l'accessibilité numérique euh, avec euh, la mise en place d'une offre de livres au format euh, DESI et une offre de formation aussi qui est très intéressante à l'accessibilité numérique. Voilà, c'est aussi une manière pour moi de, de saluer ce travail euh, au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes et euh, les actions de ces professionnels en faveur de l'accessibilité. Évidemment, on espère, toute l'équipe espère qu'ils seront de plus en plus nombreux chaque année et on s'y emploie. Voilà, je remercie euh, vraiment chaleureusement euh, Christy, Lalizé, euh, Lorraine qui sont là dans l'équipe de l'agence. Et puis euh, Julia, Lensib, euh, voilà, on n'est pas si loin mais on ne se voit plus depuis pas mal de temps. Et puis euh, Cathy, euh, Durand, Bruno euh, et évidemment Alex Barnier pour le, le travail euh, et cette collaboration précieuse et on espère vous retrouver euh, vous retrouver pour de bon en vrai l'année prochaine. Euh, je laisse la parole à Bruno Marmol de Brainet, et euh, je vous souhaite une euh, très bonne demi-journée, de très euh, fructueux échanges, et euh, en attendant de vous retrouver, de pouvoir vous accueillir à Lyon, Villeurbanne, euh, prochainement. Merci à tous. Eh bien, bonjour, Donc, euh, bah, comme, euh, comme tout le monde, bienvenue à, toutes, euh, à tous et à toutes à ces rencontres. Hein, et merci euh, d'être là, malgré les, les conditions euh, un peu inhabituelles. Mais euh, j'en profite pour dire bravo pour euh, l'adaptation virtuelle de, de ces rencontres, parce que c'est bah, beaucoup de travail et il faut, faut penser à plein de choses quand on n'est pas habitué à préparer des, des rencontres virtuelles comme ça. Donc merci à Cathy Durand, Priscille Legros, Alizé Buisse et Julia Morino pour tout, ces, pour, euh, pour tout ce travail. Je remercie évidemment l'agence Rhône-Alpes, euh, Livre et Lecture, et son président, Laurent Bronzon pour nous aider à organiser cette journée. L'ENSIB et sa directrice, Nathalie marceau couamel qui cette année ne nous accueille pas, donc est pour cause, comme elle l'a signalé, mais euh, qui euh, maintenant participe au comité de programme euh, et nous accompagne durant ces rencontres. Je nous félicite collectivement du nombre très important d'inscrits, qui euh, effectivement, euh, c est, c est sans doute lié à, à ces conditions euh, virtuelles inhabituelles, euh, et je remercie tous les intervenants, en particulier la participation d'Olivier Caudron de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, hein, et euh, Christelle Gautron du ministère de l'Éducation nationale, ce qui montre l'intérêt croissant porté par les pouvoirs publics aux questions d'accès aux livres pour les personnes handicapées, et bien évidemment, ben j'espère et nous espérons tous que cet intérêt se traduise ensuite en acte par un soutien notamment financier à la production de livres adaptés, qui est une mesure euh, attendue de longue date euh, par les associations de personnes handicapées et productrices de, de livres. Euh, pendant ce, cette année un peu particulière, euh, entre confinement et couvre-feu, on a quand même remarqué aussi un intérêt croissant pour la, pour la lecture, un, un sursaut et donc euh, notamment à Brainet, la BNFA a vu une augmentation significative du nombre d'inscrits euh, plus de 2200 en 2020 contre euh, 1600 en, en 2019 euh, ce qui montre toute l'importance du livre adapté et euh, peut-être encore plus euh, durant euh, durant ces moments. Euh, pour, la, pour les rencontres, je précise également qu'il y a un hashtag Twitter euh, donc pour euh, relayer, suivre l'information, qui est euh, hashtag RNLNA. Euh, Et puis, euh, eh bien, comme Laurent, bah, nous espérons que l'année prochaine, on, on se retrouvera en présentiel dans les locaux de l'ENSIB pour euh, échanger sur, euh, sur l'année qui s'est écoulée. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.